<rire> Excusez-moi, dis-moi, je cherche un petit nain, un petit nain par la là, pas trop grand, vous l'aurez pas vu Euh... Ben je crois qu'il est parti là-bas. Là-bas Ok. J'ai chier, j'ai perdu mon couteau. Je l'aurai, ce n'est qu'un je l'aurai.